Et salut à tous, c'est Sky Spirit, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu qui s'appelle euh, Vanar.io euh, Donc euh, en fait c'est un peu un, comment dire, c'est un peu un diep.io chelou euh, Où tu es dans l'espace avec ton petit vaisseau et tu tires des missiles, ça joue que au clavier euh, D'ailleurs regardez, ça les touche, mais tu peux aussi... Euh, faire avec les flèches, moi je vais jouer avec les flèches directionnelles parce que je suis en, en QWERTY euh, en AZERTY, pas en QWERTY donc euh, voilà bon le mec attend que je pop donc euh, je vais attendre sinon comme ça il va se faire niquer voilà donc je joue avec les flèches euh, pour euh, avancer c'est W ça c'est A pour tourner à gauche D pour tourner à droite euh, et ça c'est quoi je sais pas, attendez Attendez. Ah, mais c'est trop drôle, tu peux te culbuter avec les autres sans leur faire de gars Ah mais c'est trop bien. Ah, c'est un peu chelou, j'avoue. Surtout qu'en plus, c'est infâme. Mais infâme Euh. à diriger. Et tu te prends un tir et tu meurs en fait. C'est ça le truc. Ah oh là là Et tu te prends une planète, tu meurs aussi. C'est euh, comment dire qui me fait des ok yolo et là tu peux plus tirer ok et tu peux casser bien sûr les petits trucs ah oui tu peux que avancer en fait ouais c'est euh, c'est alors mais complètement chelou et surtout en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ce jeu est carrément pas connu. Il y a 169. Oh, le son, je vous dis pas. Ah oh, ça vient de me déchirer les oreilles. Oh On est 100 joueurs en Europe et 69 euh, aux US. Alors bon, voilà. Gros, gros, gros jeu. Hein ah, je me suis et non. OK. Alors ouais. Ok c'est bon je trouve la technique pour euh, bien marcher alors maintenant juste va falloir hop là et eh, mais je l'avais touché là Ouh. ah c'est quoi et pourquoi je pouvais pas le toucher Ah Oh Quelques petits lags Mais bon, ça va le serveur sans fluide avec 100 joueurs dessus, c'est tout. Euh, ça passe, hein. fait trente quatre de score c'est pas mal What attends je redescends d'accord alors, mais c'est carrément hyper, mais hyper difficile euh, à jouer ce jeu. Mais c'est infâme. What Je me pars dans tous les sens Oh là là Mais non Mais non, il y avait une planète Mais qu'est-ce-... Non, nouvel onglet, ferme ta gueule. Voilà. Non, c'est pas ça. Et là voilà. Et pourquoi Pourquoi le mec, moi, à chaque fois qu'il me touche, je meurs Et pas lui. Voilà. Et... Oh. Ah, d'accord, fallait que je bouge, en fait. Ah. Ah, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. On n'est que ça, mais c'est déjà le bordel. Et d'ailleurs. Non, mais pli. Non! Une planète. Ok. Alors, je sais pas. Ah non, mais c'est plus simple. Ils me font chier avec leur pub, hein. Tu sais que le son de la vidéo un moment ça va faire bonjour le logiciel le crash n'arrive plus euh, à, à, à suivre alors ouais le mec m'a défoncé ok attends merci on peut savoir ce qui s'est passé en fait juste euh, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé oui il y avait mon logo sur euh, le fond d'écran en fait c'est un fond d'écran c'est un hein, comment un diapo puis ça met au pif ok alors on retourne c'était quoi c'était vanar.io je crois truc dans le genre on va s'appeler wesh wesh ça bug voilà gros gros gros nom hein Franchement... Eh ben non. Hop là. Non. Yann, toi, je vais te détruire. Non. Oh putain. Oh je suis dixième Regardez Attends j'étais où moi Ah Regardez je suis dixième. Ok t'as en fait... Ah le mec Attends, euh, on avait dit, ça pour avancer, c'était W, non mais, please, W pour avancer, ça pour tourner à gauche, ça pour tourner à droite. On va essayer de faire déjà top 5, ce serait pas mal. Hop là Mais putain <t 'en> ferme ta gueule euh, vive pas les pubs hein. pub pour les canapés en plus j'ai même pas été regarder de canapé récemment Ok, alors. Non, je fuis. Je fuis. J'ai peur. Pourquoi il court plus vite que moi Oh la what? Si quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé, merci. Ouais, ça bug. Mais pourquoi je suis toujours tout petit score 51 oh 9 e 7ème 9ème 8ème 7ème Sixième! Allez, sixième, cinquième, cinquième! Hey Eh, hey, vas-y! C'est de moche, ferme ta gueule! Ce moche-là, il m'a tué, il m'a détruit mon rêve. Je ne suis même pas sixième. Euh, je ne suis même pas cinquième faut déjà essayer de réussir à être dans le top 5. Ce serait déjà pas mal. Mais euh, en fait, le plus dur dans ce jeu, c'est de se déplacer. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi cette main qui fait coucou, là Hop là, en mode... T'es mort Attendez. On va se mettre là. Oh Ok. Ah euh, Bye bye. Hmm. Attends, je suis sûr en fait, t'as juste à aller comme ça. Hop Tant. Ah mais tu perds 10 points quand tu fonces dans les... Aïe. Tu perds 10 points quand tu fonces dans les planètes. Bah tu sais quoi Yep. Voilà. On va faire euh Planète Defender. Je sais pas si ça existe. T'as des planètes sur ton écran, tu les détruis. Ah, attention Ah, je suis mort Ah, oh, c'est dégueulasse Ah, shift. Ah oh là là, c'est pas possible Ah, oh, c'est. Mmh, Allez, c'est parti, on essaye de faire top 5, ce serait cool. Hop, voilà. Hop, allez, on essaye de faire top 5. Hop. Voilà. Il oh, y a du bruit chez moi derrière, c'est normal. Hop, là, détruit. Je suis qu'à 36 points. Ça ne pas le faire, ça. Oh. Oh, tu fais quoi là Non Une pub pour des gants en ski. Ok. Alors, hop Oh, non, mais... Attention Hop. Ok, alors là la technique c'est ça. Putain, il s'est détruit comme un con. Attention, est-ce que cette technique va marcher Non, ça marche pas. Ah, merci. Bon, c'est pas grave, on aura fait top 6. Notre but, c'était top 5. Bon. Dommage. Peut-être qu'on fera mieux la prochaine fois. Euh, si on y rejoue. <rire> Parce que ce jeu, malgré qu'il soit euh, plutôt vénérant... <rire> Lol. vanard, t'as compris la blague Bon, bref. Ouais, plutôt qu'il soit euh, énervant... Euh... Je suis pas sûre que je vais euh, y rejouer. Enfin, après, ça dépend de vous. Hein, si vous voulez que j'y rejoue, vous me demanderez, je referai une petite vidéo. Bon, ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, vous pouvez vous abonner, la liker, la commenter ou la même la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et moi, je vous dis salut à tous. C'est Sky Spirit.